Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Tu es Ce soir comme d'hab, je chante toute la nuit Assis sur mon lit, je n'ai pas à fuir à minuit De cette mélodie qui m'accompagne toutes les nuits Elle m'empêche de dormir, moi je l'appelle l'insomnie yeah, yeah, Elle m'aide à me vider la tête, je la laisse faire Mais me rappelle tous ces désirs que je veux faire Nien n'est éternel, tout s'en va Mais je sais que cette mélodie, je l'aurai toujours avec moi Je te chante ma poésie toute la nuit. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mélodie, reine de mes insomnies. Je te chante ma poésie. J't'affronte tout le monde. Oh. J'y crois si fort, ma musique, mon trésor Trippy à bord, fait toujours des bons accords La vague nous guide pour arriver à bon port Il bas, plus de son Ils comprennent pas, ça, La musique, ma vie, mon gada. Tu sais quoi leur pessimisme, j'en veux pas Je touche mes rêves, déjà du bout des doigts Je dit, une de mes insomnies je te chante ma poésie toute la nuit. Yeah, yeah. Mélodie, l'une de mes insomnies. Je te chante ma poésie yeah. toute la nuit. Yeah, yeah. Mélodie, yeah. mélodie, mélodie, mélodie.